« Emmanuel, ça y est, le divorce est prononcé, il te faut partir. Cela fait des mois que tu es prévenu. Le 1er mai dernier, j'annonçais que tu étais licencié. Petit Emmanuel, tu as franchi la ligne rouge, tu as perdu, tu es déjà destitué. Marianne ne veut plus de toi. Nous sommes les 80%. Tous portent parole. » Les Françaises et les Français ne veulent plus de toi, c'est très clair. Il te suffit de nous écouter. La décision d'intelligence collective francophone est irrévocable. Nous sommes divorcés. Nous n'avons rien à négocier. Nous n'avons plus rien à te dire, sauf ceci. Sors d'ici Nous avons déjà changé toutes les serrures. Plus tu vas tarder à partir en exil, plus ta fuite va être difficile pour toi et les tiens. Sois raisonnable Emmanuel, toi Jupiter, toi le petit Bonaparte réincarné pour apprendre, écoute bien ce que nous te disons aujourd'hui, nous t'offrons ta dernière chance de sauver ton âme. Tes protections tombent jour après jour, prépare tes valises et sauve-toi vite. Merci à toi de donner au peuple de France cette magnifique opportunité d'affirmer sa souveraineté et d'offrir ainsi au peuple du monde les beautés de l'âme de la France et du génie de la langue française. Science-fiction politique et politico-humoristique de Christian Cotel. Musique, True Love, Silence Wagner, communauté et presse politique de vie, 4 décembre.